Test un mois en. On est en direct Ah ouais, Nzame, ok. Toujours euh, du coup en direct du Festival OA, la web TV Cap Nord-Est. Et donc, euh, bah aujourd'hui, on... On... on fait beaucoup d'interviews de toutes disciplines. Voilà. Donc, on a eu euh, des artistes ferraille, des musiciens, etc. Une boîte d'alternance, euh, une boîte d'événementiel. Et là, je te laisse te présenter et nous dire euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Alors moi c'est Meggy, je tiens le stand du Palais Coloré, un stand de bonbons, pralines et nougats. Voilà. D'accord. Alors on s'était déjà vu sur un autre festival de musique. Ça. Voilà. Euh, T'es un magasin quoi Non. Moi je suis vendeuse ambulante. Euh, je me poste soit sur les tout ce qui est événementiel ou alors dans les enseignes des entreprises, euh, ça dépend. D'accord. Non pas en mode marché. Non. Pas en mode marché. Pas encore. encore. D'accord. Donc tu fais ça du coup chez toi. C'est à la les maison pralines. Les pralines, etc. Les pralines, je les fais chez moi, ou sur les stands, ça dépend. Ouais. Sur les stands directement. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu proposes euh, au Palais Coloré Alors, toutes sortes de bonbons. Il y a des bonbons de toutes les époques. Et puis après, bah, tout ce qui est praline, différentes tailles de sachets de praline, différentes tailles de nougat. Et puis euh, bah, là, le café aujourd'hui. Et puis voilà. D'accord. Et ça marche ça marche bien Hier ça a bien marché, aujourd'hui okay. c'est plus calme, mais on espère que ça va arriver plus, calme, ouais. plus tard. Alors tu nous disais tout à l'heure, il oh, y a le soleil, il est en train de me faire fondre tous les ouais, bonbons, ouais, ouais, ouais. là c'est un peu le, ouais, ouais, faut... le chantier. Bon après c'est le jeu des événements quoi. Mais, Exactement. Euh, donc voilà, Donc on peut te retrouver sur le festival euh, pour acheter des bonbons à euh, au Festival Combien ça peut valoir alors les nougats ça varie de 5 euros à 9 euros, les pralines de 4 euros à 8 euros et après les bonbons ça fonctionne au poids donc c'est 2,90 euros les 100 grammes. D'accord. Ok, et donc vous étiez tout à l'heure, vous êtes deux avec votre mari ouais. à tenir le stand euh, plein Exactement. gaz. Bon, Aujourd'hui priori c'est calme, mais hier ça a marché. Ouais, hier ça tant a bien mieux. marché, ouais, ouais. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Vous fait beaucoup d'événements là, sur, euh, sur les festivals. c'était la grosse période des festivals ouais, ouais, ouais, de là, juin fini, là, à après, septembre. Euh, mais... Moi, comme je disais déjà la dernière fois, je fais beaucoup de centres équestres, donc là je vais avoir le... beaucoup de centres équestres en septembre. J'ai aussi le concours la semaine prochaine à Evreux d'Harley Davidson. Ok. Et puis, euh, et puis voilà, après c'est Deauville, l'hippodrome de Deauville, fin ça varie. Euh, ça, ça varie, varie. d'accord. Ah, donc tu es dans le réseau de l'équitation, euh, ouais. en gros sur les événements d'équitation. Voilà, exactement. Tu t'es implanté euh, un peu sur ce ouais. réseau-là et ouais, ouais. Euh, du coup, euh, ils te font venir à chaque fois. Tout à fait. Ah, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Ah, et puis là, entre-temps, au mois d'octobre, j'ai fait les salons gourmands, après... Euh il y a plusieurs événements, les marchés de Noël, les trucs comme ouais. ça qui reprennent. Euh... Mais l'été ça dû être euh, ça dû être costaud Ouais, mais pas trop non plus, je prends des vacances l'été parce que comme les bonbons avec le soleil ça chauffe beaucoup, ouais. je vais plus travailler en période où il fait pas trop chaud justement. Et donc tu pas à trouver des événements aussi l'hiver ça ouais, ouais, ouais, après ou même les enseignes, hein, comme je vous dis, euh, ouais. chez Bricot Dépôt, chez Leroy Merlin, chez, euh, je me poste dans les enseignes comme ça. Euh. D'accord. Donc, si on une enseigne, comment on te contacte, par exemple bah, Soit sur Instagram, soit sur Facebook. Il y a le Palais Coloré, euh, le Palais Coloré. Donc, après, Donc sur les réseaux. Souvent, je poste où je suis ou où, où je vais être. d'accord. Euh, on fait une demande et Voilà et exactement. Cool. Donc, n'hésitez euh, pas à les suivre, ça Tout peut être fait. bien. Voilà, à faire appel à eux si jamais vous avez un événement. Voilà, Surtout sur Instagram, pas. sur Palais Coloré. <rire> Je te remercie nous a Merci cool. voilà. de Et nous avoir raconté ça minutes, nous, c'était cool. C'est gentil. Et puis il y avait une prochaine sûrement, du coup on se croise de temps ça en temps. Ça marche. Voilà. Pas de soucis. Salut. Bon courage.